Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau tuto sur eFootball et aujourd'hui on va s'attaquer aux nouvelles passes et nouveaux tirs puissants, vous avez été plein à me dire que vous galériez avec ça, donc tuto pour vous alors là, il y en a qui vont se dire, bah, attends, c'est pas dur quand même. Euh, c'est vrai que c'est pas dur, mais il y a peut-être des choses quand même que vous ne savez pas parce qu'il y a plein de solutions, il y a plein de trucs à faire avec ces tirs et passes puissantes. On passe sur le gameplay, vous allez voir ça. On se retrouve donc ici dans le mode entraînement. Alors, déjà, la première chose, là, vous allez pouvoir suivre ce que je fais avec la manette. Première chose, c'est que pour faire une passe euh, puissante, il faut appuyer sur accélérer plus la passe en même temps. Et donc, l'indicateur, c'est la jauge violette. Si vous ne voyez pas la jauge violette, c'est que vous ne faites pas de passe puissante. Donc, voilà, en même temps. Ce qui veut dire que si je cours et que j'appuie sur croix, ça ne fait pas une passe puissante. Par contre, si je cours, que je lâche et que j'appuie, là, ça fait une passe puissante. Vous avez compris la petite subtilité Et donc, vous pouvez faire passe puissante à rater. Vous pouvez faire passe puissante lobée. Avec rond alors si vous avez changé vos touches donc vous c'est euh, la touche accélérée. donc si c'est r1 bah vous ce sera r1 et si vous euh, le rond euh, vous vous centrez carré bah ce sera ça peut être r1 euh, carré par exemple mais moi voilà c'est comme ça donc on appuie en même temps sur accélérer et on appuie en même temps sur la passe alors il y a euh, une autre possibilité c'est que vous pouvez également faire des centres des centres puissants et c'est très très fort je vous montre j'accélère le centre arrive. voilà, oh, ben le gardien euh, l'a eu et c'était euh, mal, euh, mal fait. Il faut bien sûr viser la zone. Hein. Voilà, on va partir. On va partir. Le centre puissant. Et euh, la tête claquée. Donc, ça, c'est pour les passes. Donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs possibilités. Mais il y a également les passes en profondeur. Voilà, vous pouvez faire des passes en profondeur puissantes. Et ça, bah, c'est plutôt, plutôt sympa. Mais ce n'est pas, pas tout. Vous pouvez également faire des passes en profondeur lobées puissantes. Voilà, vous avez vu Donc regardez la petite différence. Je vais faire une passe normale. Voilà, ça part, vous voyez que ça part bien en cloche. Si on refait la même passe, mais cette fois passe en profondeur puissante, vous voyez que là, c'est beaucoup moins en cloche. Voilà, donc ça, je suis sûr qu'il y en avait plein. Bah, Qu'il ne savait pas tout simplement. Maintenant, on va attaquer les frappes. Et donc, pour faire une frappe puissante, c'est pareil. C'est la frappe et l'accélérateur en même temps. Alors, forcément, dans la surface, c'est très fort. Certains diront même que c'est cheaté. Alors, euh, oui, c'est possible. La seule différence, c'est que vous le voyez, votre joueur, il doit faire des petits pas d'élan. voyez Et donc, il y a un petit délai. Il y a un petit délai qui fait que votre, ad votre adversaire peut intervenir. Vous pouvez bien sûr les faire en reprise de volet ou sans contrôle. Alors là, par contre, euh, pareil, il faut appuyer en même temps. Alors, des fois, il fait pas sans contrôle. Et vous pouvez également centrer. Mais vraiment, dans la surface, c'est fort. Alors, si vous avez un bon tireur, par exemple, Ben Yeder, c'est un bon finisseur, ça marche bien, mais ça reste quand même beaucoup moins précis. C'est-à-dire qu'il y a des fois, donc là, vous voyez, j'ai n'ai pas appuyé en même temps. Il y a des fois où vos, vos balles elles vont partir... Euh, un petit peu n'importe où, c'est beaucoup plus dur d'être précis. Par contre, ça peut vous permettre de mettre des beaux buts. Évidemment, quand vous combinez les centres puissants avec les reprises puissantes, ça peut vous donner des buts sympas. Donc vous voyez, même de la tête, c'est possible. J'espère que ce court tuto, mais néanmoins très intéressant, vous aura plu. Le lutteur, il est là également pour les débutants, comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude, le like, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires. Quel prochain tuto vous voulez C'était Luthor, ciao les gars